Bankera violacens ou Bankera cinerea, l'hydne violacée. Ce champignon appartient à l'ordre des téléphorales et au genre Bankera. Il possède un hyménophore à aiguillon de couleur blanc crème et sa sporée est blanche. C'est Bankera violacens, l'hydne violacée. Le chapeau mesure de 3 à 13 cm. Son revêtement est fibrillo et cailleux. Il est de couleur brun grisâtre pâle à brun violacé au centre et blanchâtre à fauve pâle vers la marge. Il devient plus foncé avec l'âge. Il est de forme légèrement convexe, puis aplatie. Les aiguillons sont d'écurants, de couleur blanchâtre à chamois grisâtre. Il mesure entre 5 et 6 mm. La chair est fibreuse, parfois cassante, plus coriace à la base. Elle est de couleur blanchâtre à brun pâle, devenant lentement gris-violacé à la coupe. Elle possède une saveur douce et une odeur de fenugrec ou de chicorée devenant plus forte en séchant. Le pied est de taille moyenne, finement feutré et lisse. Il est de couleur brun-grisâtre à la base et blanchâtre vers l'apex. L'hydne violacée est retrouvée dans les forêts de conifères. Il pousse de la fin de l'été au début de l'automne. Banquera violacence est non comestible. Il contient des pigments gris à brun, mais qui ne sont pas utilisés afin de préserver ce champignon qui est déjà menacé. On peut le confondre avec banquera fuligineo alba, qui est plus pâle et retrouvé dans la litière des aiguilles de conifères, surtout sous pain et épicéa.